Comment passer aux choses sérieuses On parle, on parle, mais après. Parfois, il faut simplement oser. Ne soyez pas trop timide. Et si elle ne vous répond pas Gardez espoir. Bon, par contre, au bout de 100 relances, il faut se faire une raison. Parce que pour une belle rencontre, il faut être deux.